Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer en 5 minutes votre portefeuille Bitcoin. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à liker et à laisser un commentaire. Alors, nous allons commencer... Aujourd'hui, chacun aura son propre portefeuille Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin Le Bitcoin est juste un portefeuille numérique. En fait, c'est une devise virtuelle en quelque sorte. Voilà, une devise virtuelle qui est décentralisée, donc pas normalisée dans les ventes, qui vous permet, n'est-ce pas, de recevoir, euh, de recevoir vos monnaies, des échangeurs ou alors des, des plateformes. Et cette devise est basée euh, sur des protocoles, on appelle ça cryptographique. Voilà, et greffé sur la blockchain. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, pour créer un portefeuille Bitcoin, vous pouvez utiliser plusieurs types de, de, de, de blockchain. Ici, nous allons travailler avec le plus ancien qui existe depuis 2013, c'est la blockchain.com. Donc, vous avez, vous pouvez trouver d'autres d'autres portefeuilles numériques que créé sur la blockchain comme Coinbase. Mais je vous recommande particulièrement blockchain pourquoi parce que il est le plus simple pour tout débutant et vous allez voir comment en quelques minutes seulement on va créer euh, chacun aura son propre euh, portefeuille bitcoin et alors vous allez voir que c'est facile et oui c'est facile alors sans plus tarder on va aller droit au but quand vous êtes sur la blockchain.com ne vous inquiétez pas le lien est là en commentaire vous, vous êtes vous allez juste aller dans inscription tout simplement on va aller dans l'inscription alors les amis, pourquoi est-ce que je choisis la blockchain pour vous, comme je vous l'ai dit d'abord par son ancienneté euh, la blockchain euh, a commencé quand le bitcoin a commencé, et donc plus sécurisé c'est le portefeuille le plus sécurisé donc je vous le recommande fortement les gens que je vois, euh, madame je veux les bitcoins et puis quelqu'un m'envoie une adresse bizarre, madame c'est trop soilette. Ce vraiment je pense qu'il y en a qui peuvent témoigner. Ils ont déjà. C'est-à-dire que l'autre Wallet a déjà avalé leurs argent. Il y a trop de il y a d'autres portefeuilles bizarres, la patron, quelque chose. Continuez. Vous allez jamais recevoir parce que si vous partez sur une plateforme, je vous dis, vous demandez un paiement et puis vous donnez une adresse, trois wallet. Vous avez dit, vous allez dire que la plateforme vous a anarqué. Okay? Alors que ce n'est pas la plateforme, c'est votre propre portefeuille qui vous a anarqué. Donc tout simplement, euh, ce que vous avez à faire, c'est de taper ici votre adresse email vais taper une adresse email l'une de mes adresses mettez de vraies informations sinon votre compte ne pourra pas être vérifié donc je vais mettre mon adresse email ici celle que je n'ai pas encore utilisé pour créer des comptes donc je vais mettre une de mes adresses email ça, ça sert à rien de m'écrire là bas je vais jamais répondre un mot de passe je vous conseille de mettre un mot de passe assez solide donc une lettre majuscule, ou minuscule, des majuscules, des, des, des, des, des caractères, des chiffres. C'est important. Le mot de passe n'est pas obligé d'être long, mais il doit avoir au minimum 8 caractères. C'est très important. Donc, moi, je vais écrire le mien. Voilà. Donc, je vais le répéter ici. Voilà et tout simplement vous criez vous cliquez vous cliquez sur créer votre wallet alors les amis pour votre information bien que le bitcoin soit une monnaie virtuelle donc numérique mon compte a été créé entre guillemets wallet successful, euh, successful created donc vous voyez que en moins d'une minute en fait c'est fait voilà on va attendre donc comme je disais tantôt le Bitcoin, pour votre information, vous pouvez vérifier, est actuellement la sixième devise mondiale, bien que pas utilisée dans, dans les banques, parce que c'est un peu comme un conflit entre les monnaies locales. Mais le Bitcoin existe réellement pour ceux qui sont encore un peu en retard, rejoignez nous dans le bateau. Donc, comme je disais tantôt, le compte a déjà été créé. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de... Voilà, je ne vais pas enregistrer, je vais me sans la tête. Donc vous avez la possibilité de lier votre blockchain l'application blockchain parce qu'ici vous voyez bien nous sommes sur le site web donc vous avez la possibilité de faire vos transactions directement via votre téléphone ce que je vous recommande fortement mais avant tout je vais vous faire un briefing sur votre portefeuille alors on va comprendre le portefeuille blockchain ici c'est pour ceux qui veulent envoyer de la monnaie mais avant d'arriver loin là-bas comprenons le contenu, hein? comprenons le contenu, ici comme vous pouvez le voir c'est la valeur, hein? il y a des gens quand ils ont ça ils disent madame j'ai 12 000 dollars dans mon compte non non c'est pas ça Ici c'est la valeur actuelle d'un Bitcoin. Vous voyez qu'en mai, je vous le rappelle, on était à 3500 dollars le Bitcoin avait chuté jusqu'à 3500 dollars. Un seul un petit un gros Bitcoin coûtait 3500 dollars. Donc imaginez les gens qui ont amassé les Bitcoins en mai, comment ils peuvent être heureux aujourd'hui. Un Bitcoin vaut déjà 3500 dollars, faites le calcul. Les amis, c'est très intéressant. Donc on est à une montée de 11% en combien de mois En seulement, je crois quoi, 4 mois, 5 mois, un truc pareil. Voilà, donc ici vous avez la valeur d'un bitcoin, ici vous avez les différents portefeuilles, donc les différents les différentes crypto-monnaies que la blockchain héberge. Donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Tellar, Algorand, c'est un nouveau et USD digital. Donc ici à votre droite, vous avez la valeur, c'est-à-dire le montant de de, de, de cette de le montant en fait ce que vous avez ce qui vous appartient, votre argent cest à dire combien de dollars bitcoin vous avez c'est ici que vous voyez donc c'est pas là là c'est pas pour vous là c'est la valeur d'un bitcoin euh, et ensuite vous avez aussi la valeur des autres portefeuilles ça signifie quoi dashboard si je clique sur ethereum ici je vais avoir la valeur je vais avoir le graphe ici de l'ethereum mais ce qui nous intéresse ici c'est beaucoup plus le bitcoin ou l'ethereum pour ceux qui travaillent avec les plateformes qui demandent les, les Ethereum mais à chaque fois que vous voulez connaître votre solde Bitcoin, regardez ici, c'est là. Votre solde Ethereum, c'est ici. Et des autres monnaies, c'est toujours là. Parce que vous allez voir le montant en dollars et en dessous, la valeur ou alors la quantité de Bitcoin équivalente. Ici, Total Balance. Total Balance, ici, c'est le, le montant total. Hein? Le solde total de votre portefeuille, ça signifie additionner. Si vous avez les Ethereum et les Bitcoins en même temps, c'est ici que vous allez le voir apparaître. Ensuite. Ces informations, je vous recommande parce que pour des comptes, n'hésitez pas. Hein, J'allais oublier, allez vérifier. Moi, je le ferai plus tard. Donc, pour confirmer que c'est bien votre email, c'est très important pour vérifier votre compte. Vous vous connectez dans votre messagerie et vous partez confirmer euh, votre adresse email parce que vous aurez reçu un message de la blockchain. Juste cliquez sur This is my email, donc vous validez, et puis voilà, votre compte sera vérifié votre adresse email sera vérifiée avec précision, voilà, euh, voilà, on en a terminé, là, on en a fini, ici, send, ça c'est pour envoyer les bitcoins, voilà, pour envoyer les bitcoins, vous choisissez le, la crypto que vous voulez transférer, ça peut être les écrans, ça peut être le cela, donc ici, comme on est sur le bitcoin, vous choisissez bitcoin, et vous choisissez le wallet, vous avez la possibilité de, de créer plusieurs sous-portefeuilles dans votre portefeuille principal. Hein. Voilà, vous voyez BTC Trading Wallet, BTC Wallet, non. Donc ici, vous laissez comme tel, vous ne touchez à rien, vous mettez seulement Bitcoin, et puis voilà. Tout, ici, vous voyez, on met space Paste, Scan or Select Destination. Donc ici, vous collez l'adresse Bitcoin. Vous voyez, votre, on appelle généralement votre wallet. Donc ici, c'est ici que vous collez votre adresse Bitcoin. Ou alors, vous avez la possibilité de scanner depuis un téléphone c'est portable là nous sommes sur pc donc vous pouvez pas le faire donc vous pouvez vous pouvez scanner tout simplement ici voilà ici vous mettez le montant en dollars le montant en dollars si vous n'avez pas le montant en dollars dès que vous mettez le montant en dollars vous aurez le montant équivalent automatiquement en bitcoin maintenant si vous avez plutôt le montant en bitcoin parce qu'il y a les plateformes qui donnent plutôt l'équivalent en bitcoin venez mettre la quantité en bitcoin ici et vous allez avoir l'équivalent en dollars. Voilà. Si vous avez, vous avez besoin d'ajouter une description, c'est tout optionnel. Vous mettez ça. Mais au niveau de l'application, vous n'avez pas la possibilité de, de, de décrire. Hein. C'est depuis euh, l'espace web vous pouvez le faire. L'application est euh, euh, light Voilà. Network fees. Vous pouvez mettre en français quelque part hein, la langue. Network fees, c'est les frais d'envoi. Donc, regular, ça signifie envoi normal. Priority. Donc, vous pouvez mettre en priorité si... Je vous recommande quand vous envoyez l'argent vers les plateformes, les bitcoins vers les plateformes, toujours envoyer en priorité. C'est pour que la confirmation soit rapide. Donc dans au maximum une heure de temps, votre transaction sera confirmée. Voilà. Donc vous voyez, estimated confirmation time 0 to 60 minutes. Donc de 0 à de, de 0 à 60 minutes. Donc une heure de temps maximum. La transfert est confirmée. Mais pour les simples envois de portefeuille à portefeuille, euh, voilà, vous mettez regular, ça met les frais normaux. Voilà, on en a terminé. Maintenant, vous recevoir les bitcoins, vous devez être payé sur une plateforme par bitcoin ou alors vous voulez, euh, vous voulez recevoir des bitcoins, quelqu'un doit vous envoyer des bitcoins, vous partez sur request ou alors recevoir, vous sélectionnez le portefeuille, toujours la crypto, vous choisissez bitcoin, receive tout. My wallet. Donc, vous avez, vous avez la possibilité, quand il s'agit de moi vraiment, soit vous capturez tout ceci, vous m'envoyez, vous avez la possibilité tout simplement de copier votre, hein, votre adresse blockchain, parce votre adresse Bitcoin ici, c'est ça que vous envoyez à votre destinataire, à la personne qui doit vous envoyer Bitcoin. Ou alors, c'est ça que vous te coller au niveau de votre plateforme de paiement, ça peut être PetroPay, ça peut être CashFlow, ça peut être any other site, website. Donc. Voilà, c'est ce dont vous avez besoin pour recevoir les bitcoins dans votre portefeuille. Je pense que jusqu'ici, chacun de vous peut déjà créer son portefeuille bitcoin, recevoir les bitcoins dans son portefeuille. Maintenant, on va terminer avec un petit paramètre important. Euh, vous allez remarquer... Euh, a chaque fois que vous faites une opération, on a toujours besoin soit du H. le H, en fait c'est quand vous finissez d'envoyer des bitcoins, vous voyez euh, l'adresse blockchain en fait, il y a un, un H qui s'affiche que vous devez envoyer sur votre expéditaire, Dès vous faites une capture d'écran. Avec la blockchain, pour faire la capture d'écran, c'est une configuration que je vous invite à faire ici euh, vous, vous allez la faire depuis votre application mais ici rapidement on va faire ce qu'on appelle la liaison donc vous allez lier votre portefeuille euh, ici à votre euh, application blockchain voilà l'application blockchain si vous avez un iphone vous partez sur app store si vous avez Android, vous partez sur Google Play, donc vous appuyez sur, vous appuyez sur Google Play. Donc, maintenant, vu que nous on a déjà l'application, on va juste, je vais juste vous montrer comment faire le pairing. Donc Show pairing code va me permettre, va m'afficher un code QR, voilà que je vais scanner avec mon application. Ok les amis, donc nous voilà arrivés. Euh à la fin de cette vidéo donc euh, pour la suite de comment lier son compte euh, blockchain à son application blockchain pour faire le pairing je ferai toute une vidéo à part pour cela pour que nous soyons parlants donc j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous invite massivement à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification pour ne plus manquer mes futures vidéos et on se dit à très bientôt ciao ciao